Yop tout le monde, vous avez bien quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Le retour sur Black Ops Cold War depuis quasiment un mois les amis J'avais un petit peu lâché le jeu, on va en parler dans le gameplay Mais aujourd'hui c'est la saison 3, je me suis levé tôt pour pouvoir vous faire ces vidéos D'ailleurs aujourd'hui des vidéos vous en allez en avoir beaucoup, trois au total Une sur les nouvelles maps, c'est celle-ci Une sur les nouvelles armes, c'est celle d'après, notamment le nouveau sniper qu'on a tous envie de tester Et le nouveau mode caillou et bâton Mais promis pour que vous ayez tu vois l'impression de nouveautés, de frocheur, de, de fraîcheurs Je vais faire un trick d'arnaqueur hein, Vraiment de magicien Je vous promets que dans chaque vidéo Je vais changer de t-shirt Comme ça tu auras l'impression que c'est pas le même jour, que c'est pas le même jeu Que c'est pas la même chose Oui ça fait de moi un charlatan Mais un charlatan qui avoue son péché Bref Aujourd'hui, c'est la saison 3 de Black Ops Cold War. Je me suis pas du tout intéressé à l'Event Warzone à chier, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles maps. J'y ai joué en privé, je les trouve assez cool. Je vais vous faire découvrir tout ça, c'est parti. Let's go, baby On se retrouve aujourd'hui sur Yamanto, une petite map russe, la première de 6v6 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a également Diesel, qui est la seconde map qui se joue en confrontation, mais aussi en 6v6. Donc 3v3, 6v6, tu connais... Hop, juste. En train de capturer. Attention, on est en train de capturer B. Ah, ça lag, like, ça, like, ça like. Monsieur. Vous vous attendiez pas à ce que Zach Nani vous laisse capturer B gratuitement quand même. Attends. Hop là, la petite série de 3 qui fait plaisir. Donc on est sur Yamanto, la première map de 6v6. Et Yamanto est une map qui directement... Me plaît énorme, j'y ai joué déjà, hein, donc je vais pas faire genre que je la découvre pour cette vidéo Je l'ai tâtée cette map, et c'est une map qui me rappelle Summit les amis de Black Ops 1, vraiment une vibe Summit de fou Et je kiffe, notamment cette petite passerelle là qui me rappelle le côté droit de la map de Summit Enfin ça dépend où vous vous placez, mais le côté droit avec la cabine suspendue et tout Et je trouve ça très réussi, vraiment c'est assez cool Surtout là avec le petit mid map qui rappelle la salle des machines, les endroits où ça gunfight Franchement... Ah ça lag Mais ça lag Oh le chien je l'ai entendu à la fin Lui il jouait avec quoi Il jouait avec le katana Je l'ai entendu à la fin. <rire> Dommage. Donc là, euh, Yamanto est assez cool franchement. C'est une bonne map de 6v6 et c'est assez sympa même que pour la nouvelle saison euh, il nous est enfin... J'utiliserai le mot respecter. Qui nous est enfin à peu près respect tu vois dans la mesure où il y a de la nouveauté, pas mal. Deux maps de 6v6 dès le début de la saison. Oh. Attention. va venir ici. Et ici, ensuite. J'ai vraiment une sensie de Trizo. J'ai une sensie, elle est toute petite. J'ai une sensie, vraiment, j'ai l'impression, à des moments que je suis un golemont tellement je mets du temps à me retourner. Donc elle me rappelle Summit avec tout ce qui est salle des machines, côté droit de la map. Euh... Neige et gunfight dans les bâtiments. Et franchement, l'impression est assez réussie. Il nous respecte également. Il y a Diesel. Je vous la ferai juste après, Diesel. Il n'y a, a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Je vous ferai découvrir tout ça en même temps. La vidéo est faite pour ça. Aïe. Là, je suis dans la merde derrière. Je... Ça rebondit. Non, j'ai raté. Et avec tout ça, donc avec ces nouvelles maps, il y a également des nouvelles armes. Alors après une saison 2 que je qualifierais de euh, exécrable, vraiment très mauvaise. Aïe, aïe, aïe, oh là là, mon shoot est très mauvais aussi euh, Après une saison 2 que je euh, qualifierais de très mauvaise, avec euh, Apocalypse en map qui est très ok. Euh, le retour d'Express, mais bon, euh, en dehors de ça, en termes de nouveautés, c'était vraiment pas la panacée. Et moi, ça m'a fait chier, je, je vous cache pas que ça m'a emmerdé. Je, je, je m'attendais à bien mieux de la part de de la part de nos amis de 3 arcs et j'ai été très déçu de la gestion des contenus dans cette saison 2 la saison 1 était largement meilleure et la saison 3 a l'air de prendre la direction de la saison 1 tu vois donc de nouvelles maps dès le début stand standoff qui va revenir après je trouve ça d'ailleurs intelligent tu vois de foutre le remake en fin de saison enfin en milieu de saison tu vois ça, ça ça permet de raviver la flamme beaucoup plus qu'une simple map de 6v6 qui n'est pas sûr de plaire alors que là tu vois hop t'as direct les nouveautés qui te, qui te mettent bien puis l'éventuel remake qui fait plaisir et qui reviendra plus tard alors euh, du coup ça fera toujours pas de map de black ops 1 ça fera beaucoup de black ops 2 mais bon écoutez on va prendre hein, maintenant on va pas au point où on en est c'est plutôt pas mal que le jeu ait déjà des choses nouvelles qui soient mis Dedans, donc personnellement ça me plaît. Alors les nouvelles armes, il y a la PPSH, là je suis en, ah, je suis en train de jouer avec. Comment je brain oh Airbnb dans ta tête, mon gars Oh là là là là Taxe de séjour paye gratuite Taxe de séjour gratuite, les amis, c'est incroyable ce que je suis en train de leur mettre, c'est la petite série de 5. Regardez là, il y en a un autre qui est passé. Là, s'il y a personne là, ah si, il y a quelqu'un. Hop là, faut que je fasse très attention. Hop On va passer ici peut-être Non, ah, non, ça va venir dans mon dos. Vous allez voir. Non, c'est ici ils étaient deux la série X6 donc euh, deux nouvelles armes également la PPSH les amis donc euh, avec lesquelles je joue là la PPSH qui est quand même assez sympa je te dirais hop c'est une SMG, je pense, qui va faire vraiment du sale sur Warzone, mais ça, on va en parler euh, dans la vidéo dédiée aux nouvelles armes, où je testerai également le nouveau sniper, là, je le ferai pas, même si je l'ai débloqué. J'avoue que là, pour l'instant, j'ai pas d'accessoires, et bref, je me la réserve pour le, le deuxième side, mi-temps, 19.5. C'est moi qui fais le plus de dégâts quasiment de la partie entière, donc, on euh, va dire que, en tout cas, de ma team, et, et un score assez cool. C'est lui le top scorer. Monsieur Arago, A. Ah, Petit AKU silencieux pour monsieur. AKU ah, silencieux, c'est original. Franchement, je, je, je l'avais jamais vu, cette arme. C'est pas du tout une arme très utilisée. <rire> c'est pas grave, je vais pas cracher dans la soupe. Moi-même, je l'ai beaucoup utilisé, quoi. Donc, euh, à côté de ça, PPSH, sniper. Également, le couteau balistique. Donc, le couteau balistique, ça, on testera plus tard. Parce que la troisième vidéo du jour, parce que, ah oui, ah oui, oui, la troisième vidéo du jour sera dédiée au mode caillou et bâton. Ils ont ramené le mode caillou et bâton de Black Ops 1. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de map de Black Ops 1, mais ils ont ramené le mode de Black Ops 1. Donc le mode caillou et bâton, tu sais, les petits matchs à Paris euh, avec euh, le une balle chargée, caillou et bâton et compagnie. Donc on va tester ça. Voir si c'est toujours aussi fun. Ah c'est hard, c'est hard, c'est hard, c'est dur, c'est dur, c'est dur, mon Dieu <rire> Voir si c'est toujours aussi fun et puis euh, voilà, tout simplement, trois vidéos dans la journée. Après, en réalité, ça me fait plaisir de revenir un petit peu sur Cold War, parce que pour être honnête, j'avais un petit peu délaissé le jeu. Aïe, et, et c'était... Oh, mais toi, comment tu campes bah, voilà, déjà... <rire> déjà, euh, en ce moment, Call of Duty m'avait saoulé. Voilà, il ouais, fallait que je sois honnête, je jouais un petit peu à Warzone en stream, mais en stream, je testais d'autres choses, je faisais d'autres choses. Et après avoir été quand même très actif pendant quasi 3 mois sur YouTube, il me fallait un petit peu de temps, c'est pour ça que pendant 2 semaines, j'ai rien sorti, donc code m'a saoulé, plus besoin d'une pause. Ça a été assez évident pour moi de prendre un petit moment pour moi. Alors je suis revenu avec un Z-Story que je trouve assez bon, même très bon, le, le ratio like-dislike est énorme. De même pour les retours des gens, donc ça me fait plaisir. Si vous l'avez pas déjà vu, même si le thème vous paraît peut-être un peu élitiste ou... ou ne pas correspondre à vos intérêts, je peux que vous inviter à le faire parce que c'est vraiment une des meilleures vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne, mais bref. Du coup... Euh, ce petit deux semaines de pause m'a fait du bien. Euh, je me permets de dire quelque chose de très égocentrique. J'espère que je vous ai manqué. <rire> Franchement, j'espère que je vous ai manqué. Juste, voilà, que ne m'avait saoulé. Donc, euh, faire des vidéos, tu sais, un petit peu rapide à faire, tout ça, à la cool. Euh, J'en avais pas envie. J'en avais pas la vibe du tout. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup, je, je, je le déguste, tu vois. Je... La vache qui rit. Le, le... Les briques poulet fromage. Vraiment, là, c'est exactement ça. En parlant de briques, en plus, on est dans le thème parce que c'est le Ramadan. Alors, euh, dites-vous que... Pour vous prouver mon amour. J'ai quand même utilisé la meilleure preuve d'amour possible, enfin une des meilleures. C'est quand même le fait que je jeûne. Donc voilà, moi je le fais à le Ramadan d'ailleurs, Ramadan Mubarak à tous ceux qui le font mes frères. Euh, je le fais. Et je me lève à 8h enfin 8h10, 8h15 du matin. Entre toi. Je je me lève aussitôt alors que je jeûne et que je suis pas obligé pour pouvoir, du coup, vous sortir les vidéos rapidement et que, voilà, de bon matin, je puisse peut-être égayer votre cœur, votre conscience et vous divertir. Et ça, ça me fait très très très plaisir. Donc, euh... bah, viens, je sais que tu as bien. Je le sais, t'es un joueur code, t'es con. Un joueur code, c'est con. La vie de ma mère, qu'un joueur code, c'est con. Et toi, t'es joueur code, t'es con. La vie de ma mère, je suis con. Oui, je suis très très bête, les amis. Mais bon, je suis en glitch je savais qu'il allait venir tenter. Il a la, tu vois, la, la tentation comme ça et j'ai eu peur. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Ça, vraiment, c'est une phrase de haramiste, un truc de ouf. Ça, c'est une phrase qui a fait que des gens ont fait des dingueries. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Ça, ça a vraiment créé des choses qui sont pas positives du tout. Mais je le dis, hein. Il y a deux phrases qui, dans la vie, ont pu poser des problèmes aux gens, ou ont pu les influencer. C'est... La meilleure tentation, la meilleure façon de résister à la tentation machin mes couilles Et on n'a qu'une vie euh, Alors vraiment le on n'a qu'une vie ça ça ça a niqué des carrières ça hein. oh Attends la vénère que je tente le truc maintenant Oh, le triple kill mon frère <rire> ce que j'ai mis mon gars <rire> Comment il doit être deg on va ramasser la Krieg Oh ça c'est une Krieg bionique ça Ouais on est sur Warzone ou quoi c'est quoi ce viseur Je l'avais pas vu je les ai vus Série de 8 pour Zach! Série de 8, série de 8, on met du sale, tiens. Oh. Aïe. Il a passé à droite et moi je... Ouf Oh, let's go Série de 10, sa mère Belvédère a quitté la partie, le frérot Belvédère, gros, tu donnes mal aux jambes que la vodka c'est dégueulasse, pourquoi est-ce que tu mmh, quitte les parties de que tu te prends de vite au s'il te plaît, monsieur Faut rester en plus. Zach est en train de serrer les dents là. Je, je sais pas, je suis en série de combien, mais. 11. Série de 11, c'est pas mal, non On vise ici. On voit un mec là, série de 12. Remontre-toi, série de 13. <rire> J'avais pas joué à code depuis un mois, frère. Hein. J'ai fait que deux games d'échauffe. Là, c'est. Euh... Voilà, écoute, c'est du sale. On va pas se mentir, ça va être 14. Bon, oh, on peut continuer, ça va être 14. En fait elle est pète sa mère ça crie. Voilà, j'ai critiqué mais en réalité je n'aurais pas dû. 45-7 c'est... Euh, c'est du salalala... La gourmandise. Gourmandise, mais non, on a vu que la fin de son silencieux. 45, 7, 7000 de dégâts. Bon, Arago, machin, je, je, te, je me permets, hein, je euh, voilà, jeter je outplay sur le deuxième side. Je pense qu'on peut dire qu est -ce que c'est cool. Non, vraiment, cette map est lourde. Je, si vous jouez encore à Black Ops Call War, je me permets. Est-ce que vous jouez encore un peu à Black Ops Call War de temps en temps, comme ça, pour décoller avec des potes, confrontation ou quoi Parce que moi, la Ligue. Bah, je l'ai lâché après avoir atteint le master, hein, tu sais, avec leur ranking bizarre, là, ça m'a vite saoulé. Et euh, le classé, bah, en dehors, à l'heure actuelle, de peut-être, je sais pas, peut-être des bails style euh, euh, finir mon Dark Matter ou quoi, j'ai plus trop d'intérêt à y jouer, ouais, le passe de combat, mais bon, de toute façon, là, à l'heure actuelle, on est quoi On est mi-avril, en général, mi-avril, c'est la période un peu creuse de Call of Duty et de toute façon, cette période creuse, même Modern Warfare l'avait connu l'an dernier avant la sortie de Warzone, qui était certes en février, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas grave, de toute façon, bientôt, on devrait avoir des infos sur le prochain code. C'est la durée de vie de notre jeu adoré qui est faite ainsi. Nous allons aller sur Diesel, maintenant, euh, voilà, euh, et on essaye de faire un petit truc sympa. Là, la, la, la première vidéo dure assez longtemps. La deuxième, ce sera sur le nouveau sniper. J'irai aussi sur une des nouvelles maps et je mettrai un autre t-shirt. Et euh, la troisième sera mode caillou et bâton, détente. Donc là, je pense la première, elle sort à, je sais pas, 11h du matin, un truc comme ça. La deuxième, vous pouvez l'attendre vers 13h, 13h30, en tout cas ça. La euh, troisième, euh, fin d'après-midi, 17 euh, 16 17 tu connais, euh, tu rentres du taf, tu vois une troisième notification de Kaznani, tu te dis mais qu'est-ce qu'il prend ce connard, il a rien sorti pendant je sais pas combien de temps, et puis là, voilà, il est là, et... oh, bah, as rien que le temps que je parle, Diesel s'est lancé, regardez. C'est beau quand même, c'est beau, c'est beau, bah tiens, on va enchaîner, on va enchaîner tout simplement. Et euh, ouais, j'ai le nouveau sniper, regardez, hop, non, non, non, on va prendre cette arme, mais si je fais modifier, tac, Tac tac euh... Voilà, c'est le 431 Suisse Fusil de précision à verrou Les fusils de précision à verrou sont euh, ceux qui ont le plus de flow Je tiens à leur rappeler Donc là c'est du 3v3 Elle est disponible pour un sort que en confrontation Mais elle est également disponible en 6v6 Alors je me demande si la version 6v6 est déjà sortie Je pense que oui Et je pense qu'elle est peut-être un poil plus grande Oh ils sont déjà en train de B. Oh les chiens Oh les chiens Oh le glitch des enfers Oh le glitch des enfers Oh le déliche des ténèbres. Là je prends une grue. Attends mais c'est Arago Machin, c'est Arago Machin Il m'a suivi Il y en a un autre. Mais soit un homme une fois dans ta vie Vous avez vu, il a littéralement fui le duel, je suis mort C'est Arago Machin le gars, je l'ai pris sur Yamanto. Oh mon shoot, oh mon shoot. Est... Est calamite, frère. Oh ouais, hey, Arago, machin, je l'ai pris sur Yamanto. Il a quitté, il a lancé Diesel comme moi juste après. Ça se trouve, c'est un YouTuber. Et il s'était dit, oh je vais t'aider, mal là. Et là, il se prend mit au cul. Pauvre Zach Nani en train de niquer le contenu de quelqu'un. En tant que créateur de contenu, je devrais être plus responsable. Et savoir ce que ça représente. Être un peu plus respectueux de mes pères. Arago, monsieur Je peux pas faire le taf pour toi, mon gars Si tu rates tes balles de cette manière, j'y peux rien. Alors, petite ambiance western sur cette map, c'est assez cool. Attends, au final, j'aurais fait deux gameplays d'affilée, coup sur coup, sans arrêt. Série de 7. Attends, on va regarder. On a déjà les 20 médailles tir dans la tête. Hein. C'est incroyable. Hein. J'ai commencé à jouer avec cette arme tout à l'heure. Petit glitch. Hop. Point B, grenade dans B, il y en a à ma droite je pense. Un petit plays UK oh Le duel de la série de neuf, monsieur Tu l'as senti passer le long de ton colon mon ami, tu l'as senti passer le long de ton colon. Il m'a vu, je l'ai vu, on s'est vu. Arago Monsieur Turc Non, là il a eu le bon réflexe. Franchement je m'y attendais pas à ce qu'il revienne. Je m'y attendais, moi. Je ne m'y attendais pas. Le frérot turc, il faut revenir. Je me permets. Grand respect à mes amis turcs. Zach vous aime bien. Zach vous apprécie. Ils doivent être à gauche, là, je pense. Genre là. Oh dommage, j'ai essayé de voir le premier duel avant d'en vite sur le second. Ça aurait été plus intelligent d'avoir le mec encore plus à ma gauche. Bah écoutez, au final, tranquille, hein, tranquille. on a eu des remous ces derniers temps. Euh, notamment la Super League, tout ça, machin. Vas-y, tu sais quoi, on en parle après, ça euh, Tranquille, hein, euh, je suis pas là pour faire de l'analyse ou quoi que ce soit. On n'est pas chez Willou. Je lui laisse ce créneau. Attends. Oh, il m'a eu, le gamin faut aller reprendre B, faut aller reprendre B. Mais ça a été des jours avec du remous. Si vous suivez le football, les mecs, franchement, autant se dire que ces derniers temps, ça a été un poil. Animé. Tu vois, complicado, je dirais même. Un petit peu animé. Et j'avoue que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un sujet comme ça qui avait remonté les bretelles. Un petit peu tout le monde, je dirais. J'utilise l'expression remonter les bretelles, mais c'est. Tu vois, c'est histoire de dire que. On est en train de se faire rattraper, et ça, ça m'inquiète. Ouais, c'est bon, on a récupéré le C. On est qui le brouilleur. T'es où toi Nice J'ai B. Oh non Non Mais je suis en train d'en serrer... Non, je suis en est mort, hein 14-5, attention 14, Ok, c'est moi qui m'en sors bien et tout, mais là on va se faire remonter, là Attends, attends, attends, attends, on se concentre, fuck la Super League, fuck tout ça. Ouf. Peur. Oh non, mais... L'allié Wesh oui, Gros, il est à côté de toi Tu peux pas lui laisser tout le temps comme ça pour me tuer. Grenade par terre. Et là, ça va être à droite sûrement. Vous allez voir. Hop. Le mec à droite comme prévu. Ouf, le kill Non, non, non Tue-le, tue-le, tue-le surveille surveille surveille Conteste, conteste, conteste Nice, bien joué, monsieur Shadow Parce que là, c'est... En fait, en 3v3, c'est des dominations en sang. Alors, les dominations en sang, autant de dire qu'il qu faut vite que tu sois en forme, sinon, tu te retrouves vite avec une belle défaite. Oh, c'est dommage Vas-y, vas-y, vas tu le, tu le Nice, super Ça repart, ça repart, ça repart. Putain, mais en 3v3... En fait, je me demande si la map... En 6v6, elle est pas plus grande parce que là elle est toute petite, déjà en 3v3 c'est baston à la mort. Alors autant me dire que si elle est pareille en 6v6, ça, ça devient vite du Harboka, mon frère. Victoire Victoire Let's go baby Victor, Victor. C'est Kulos. Cool, c'est Kulos. Cool. Bon c'est pas moi qui a cam. C'est notre monsieur que tu. Ah, là, il m'a enchaîné. Là, je vais tuer Arago. Voilà. Bien joué. Je pense que je méritais la killcam, quand même. Mais c'est mon avis. Euh, voilà. Il fallait que... Je ne pouvais pas être très objectif. Bon, voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ah, il y a encore un kill. Je pensais que c'était... Non, bon, non, il n'y a pas de kill.